Je suis donc Jean-Yves Brody. je suis psychanalyste à l'Orient, membre du cercle freudien. Je fais des supervisions et analyses de pratiques en psychiatrie dans le secteur social et médico-social, en plus de mon activité en cabinet. Et c'est cette intervention dans les institutions qui m'a conduit à produire ce livre parce que je connaissais par ailleurs les textes de recommandations officielles de l'Agence nationale de l'éducation sociale et médico-sociale, recommandations de bonnes pratiques professionnelles, et j'ai donc voulu mettre en réflexion le décalage que je constatais entre ce discours officiel de ces recommandations et la réalité sociale et psychique que je rencontre dans ces lieux. C'est pourquoi le livre s'appelle les bonnes pratiques à l'épreuve des faits et porte comme sous-titre du désir dans le soin et le travail social. Euh, ce livre intervient à ce moment où justement ce discours officiel prend beaucoup plus d'ampleur, lié aussi aux techniques de management dans la gestion de ces établissements et services. Et c'est comme si le, le, le vocabulaire de, de management prenait de plus en plus d'ampleur et on demandait aux, aux intervenants sociaux qui sont en contact avec ces, les populations en difficulté qui s'adressent dans ces services, presque de prendre également comme référence un certain nombre d'outils et de vocabulaire qui viennent de ce monde de, de l'entreprise en particulier. Je vais prendre quelques notions qui sont prépondérant dans ce secteur. La notion de projet. Euh, Or, il y a des personnes pour qui la notion de projet est vraiment très problématique. La notion de handicap psychique. Il y a une reconnaissance du handicap psychique, mais euh, l'ANESM ne tient pas compte de certains acquis de, de la psychopathologie, de la psychiatrie, de la psychanalyse. Et là, les acquis fondamentaux, c'est la distinction entre névrose, psychose et perversion. La notion de transfert. Euh, le transfert, c'est une notion de la psychanalyse, mais c'est aussi une notion qui a été utilisée pour euh, le travail éducatif et social. C'est une notion qui n'est pas du tout explicitée dans les textes officiels et qui est pourtant très intéressante pour euh, les intervenants. Euh, et je dirais que la, la notion de désir, euh, évidemment, on trouve dans ces textes qu'il faut demander aux personnes ce qu'ils désirent dans, dans, dans le quotidien et dans leur vie. Euh, de tous les jours, mais la notion de désir renvoie à d'autres choses, et notamment la notion de désir inconscient qui renvoie à la question du sexuel, et à la question de la mort, de la filiation, de la finitude, et comment les personnes font avec cela. C'est sans doute pour cela, en grande partie, parce qu'elles ont du mal à faire avec ces questions-là, qu'elles se trouvent en institution. Donc il y a un certain nombre de notions comme ça qui sont explicitées, détaillées, et avec de nombreuses situations qui sont décrite pour servir d'appui à la réflexion. Ce livre s'adresse donc aux travailleurs sociaux, aux professionnels de toutes ces structures et services social, médico-sociales, peut-être aussi de la psychiatrie. Il s'adresse aux formateurs, aux étudiants, aux personnes des administrations qui s'occupent de ces structures, et en conclusion, je dirais que il il il, il s'interroge sur la langue qui est proposée. C'est la langue, c'est l'outil de travail principal des professionnels, c'est la parole, la langue et s'interroger sur la langue qu'on utilise quand on intervient, je pense que c'est un c'est nécessaire et ça renvoie d'ailleurs à des questions de société plus largement. Quelle langue circule maintenant de plus en plus dans la société, dans les rapports entre les personnes Cette interrogation sur la langue est, est possible là, puisqu'on a des, des milliers de pages. Ces recommandations de bonne pratique représentent 5000 pages. On a une cinquantaine de recommandations que qui fait penser un petit peu d'ailleurs à la, à la novlangue de, de Orwell, une langue administrative qui, qui est proposée à l'usage des, des populations qui sont dans ces établissements et services.